Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 12 novembre 2020, il est 9h40, euh, je vais vous expliquer le fameux formulaire L comme Louis, M comme Maurice-14, transmission de renseignements sur le représentant, donc s'il si y a un représentant, c'est parce qu'il y a un représenté. On va aller plus proche, Allez aller voir ce qu'il en est de ça, attendez un petit peu. Donc, euh, le document commence comme ceci. On peut voir ici, revenu Québec, « Transmission de renseignements sur le représentant ». Le formulaire, il est là. OK. Là, vous voyez quand même différents textes. On peut voir, mettons, ici, de loin, on voit le curateur public, le tuteur. On voit le mandataire. OK. Euh, si on retourne ici à gauche, on peut voir ici ceux qui doivent signer la partie 4 de cet exemplaire. Euh, les documents à transmettre, liquidateurs d'une succession. Ça, je fais ça actuellement, c'est vous pour quelle raison? Parce que je ne suis pas capable de l'imprimer. Je ne suis pas capable de l'imprimer si je dis la vérité. On va aller ici du côté droit. Donc, euh, le mandataire, vous voyez le mandataire. On va descendre. Il y a l'adresse. 3800 rue Marly, Québec. G1X 4A5. Casier postal 3000, succursale, place Desjardins à Montréal. H5B1A4. Titre du ou des représentants. Étant donné que c'est un décès, ça se trouve à être liquidateur d'une succession. Donc, les gens doivent remplir ça et mettre leur signature là-dessus. OK, donc, le, do, le, le document commence comme ceci. Renseignement sur la personne représentée. La, la personne représentée, c'est l'article 1 du Code civil, qui dit que l'être humain possède et représente la personnalité juridique qui se trouve à être le prénom de, de la personne avec son surnom, c'est-à-dire son nom de famille. Le prénom porte le numéro d'assurance sociale euh, qui se trouve être le 231-249-525. Le représenté, c'est toujours quelqu'un d'inanimé. Donc, ici, la personne inanimée se trouve avoir le numéro 255. Euh, et, euh, le numéro d'identification, ça, c'est le numéro d'identification de Revenu Québec. OK? Le 40 25 84 61. 12 Et on voit ici la date de décès, étant donné que c'est quelqu'un qui est décédé, le représenté, c'est euh, 2020-04-28. Donc, il est décédé le 28 avril 2020. On voit que c'est toujours liquidateur d'une succession. Là, on va aller plus loin parce que j'ai fait des modifications sur le fameux document en question. Donc, euh, ici, on voit... Euh, très clairement, euh, le fameux document en question, euh, ils vont demander euh, le nom, euh, la personne représentée, elle a un nom de famille, donc moi j'ai mis surnom de famille, c'est un surnom qui se trouve être le nom de famille, il y a un prénom, oui c'est un prénom, donc j'ai mis le prénom qui a un numéro d'assurance sociale, et la date de naissance, étant donné qu'il y a un numéro d'essence sociale, il n'y a pas de date de naissance. Donc ça, il faut enlever ça de là, la date de naissance. Il n'y a pas de date de naissance. Vous comprenez? Ici, j'ai pris, moi, le numéro ici, euh, 255, que sont les derniers chiffres. Mais euh, c'est ça peut être n'importe quel autre numéro ici. Mais le numéro d'identification, ici, euh, c'est un numéro d'identification qui ne correspond pas à cette personne-là. Et euh, c'est un numéro d'identification, euh, tout simplement, d'impôt. L'identification, c'est toujours de l'impôt. Et ça, j'ai découvert ça aujourd'hui parce qu'il demande un numéro d'identification, c'est le numéro d'impôt de Revenu Québec, c'est votre identification à Revenu Québec. Donc, euh, on va mettre le prénom avec le numéro d'échange social. il n'y a pas de date de naissance, même s'il exige une date de naissance. Et là, vous pouvez mettre tout simplement, étant donné que la seule pièce d'identité euh, du représenté se trouve être son adresse, mais là, il y a le numéro euh, civique, euh, le nom de la rue, le nom de la ville ou du village... Euh, l'État du Québec, parce qu'on est dans un État ici, ce n'est pas une province, vous marquez État QC, puis vous mettez le code postal. Jusque-là, vous avez rempli la section du représenté. Mais là où ça se gâte, là vraiment où ça se gâte, c'est quand on va dans la fameuse section ici, euh, « Renseignements sur le ou les représentants ». Ils disent que il qu il, euh, le nombre doit, de représentants doit être deux. Vous comprenez? Donc, euh, si c'est deux, ça, ça veut dire que si le nombre de représentants est deux, bien, automatiquement, euh, ça, on, on doit tout simplement trouver deux personnes, alors que dans les jugements, il y a seulement une personne qui est le représentant autorisé de votre personnalité juridique, dans mon cas, moi, ça a été gagné à la Cour du Québec dans le dossier 200-22-028-373-041. Donc j'ai mis ça au bout du nom de famille, j'ai marqué surnom normandin, j'ai mis le tribunal 200-22-028-373-041, où c'est marqué prénom, j'ai écrit nom propre, jean joseph antoine pierre et là, j'ai mis le numéro « 500-61-199-152-050 ». Et n'oubliez pas que c'est un nom propre, donc c'est des traits d'union. Il n'y a pas de virgule, il n'y a absolument rien d'autre que des traits d'union. C'est un nom. Il n'y a pas de prénom là-dedans. Donc, eux autres demandent... Là, c'est drôle qu'ils ne demandent pas la date de naissance. Donc où c'est écrit le numéro civique j'ai mis la date de naissance parce qu'ils savent ils savent que Jean-Joseph Pierre Antoine Normandin a son certificat de naissance une date de naissance vous comprenez donc moi j'ai mis dans le numéro euh, euh, civique la date de naissance 130651 puis là j'ai continué avec euh, euh, l'adresse 114 hein, boulevard des Vétérans à Owensville mais dans le fond je ne devrais pas faire ça parce que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin n'a pas de, de, de numéro civique. Donc, je vais l'effacer. Je vais carrément l'effacer. Parce qu'il n'y a pas de numéro civique. Euh, donc, euh, il n'est pas dans un État du Québec, ni dans une province de Québec. Il n'a pas de code postal. Parce que vous vous fiez seulement au contenu de votre certificat de naissance du directeur de l'État civil. Et il n'y a pas de... A... Puis moi, j'ai mis le numéro euh, euh, de téléphone. OK, j'ai mis le numéro de téléphone 438 390 6246 Pourquoi j'ai mis le numéro de téléphone? Parce que c'est une nature humaine qui parle. Alors que Jacques, ici, dans le haut, ici, quand on, on regarde... Euh, la, la, comment je peux dire, donc... Quand on sait ici qu'il qu y a Jacques, mais ben Jacques, c'est drôle, on vient de me couper encore. Ce n'est pas des farces là. On vient de me couper. Donc euh, c'est grosso modo ce que ça vous donne comme euh, renseignement mensonger. Et ça, voyez-vous, que Internet connaît, comprend ce que je fais, puisqu'ils viennent carrément de supprimer mon document. Ils l'ont supprimé. Il était rempli, puis il a été supprimé, mais j'ai réussi quand même à le filmer pour pouvoir vous le rendre public. Donc, euh, je pense que la journée est bonne et ça, ça va être rendu public prochainement, ça c'est certain. Et euh, là, on s'aperçoit de quelle façon le gouvernement nous marche sur la question du représenté et du représentant. Vous comprenez? Donc, je vais rendre ça public le plus rapidement possible. Je vais tout simplement, vous allez me voir ici, voilà, ça c'est moi, <rire> voilà. Donc je viens de vous expliquer, excusez, je suis un peu échevelé là, parce que c'est pas plus compliqué que ça. Euh, mon Dieu Seigneur, c'est vraiment, Oups, ça c'est ma ceinture de choses, donc c'est ça. C'est vraiment moi, et ça c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, c'est pas un prénom, c'est euh, mon nom propre de baptême, avec des traits d'union. Il a été altéré par le directeur de l'État civil et par tous les membres du Barreau du Québec, les avocats, les juges, et ceux qui sont ministres, qui sont avocats, ceux qui sont premiers ministres et qui sont avocats. Tous ces gens-là altèrent votre identité. Donc, pour ceux-là qui ne savent pas quoi dire ou quoi faire sur la question de l'obligation d'être vacciné, c'est un crime contre l'humanité, le vaccin actuellement. Euh, ceux qui ont peur de, à leur vie et euh, qui veulent se faire vacciner, faites-le. Ça vous regarde. Si vous voulez mourir, faites-le. Si vous ne voulez pas mourir, ben, je vais vous dire franchement, prenez une chance sur votre système immunitaire à la place de ça. J'ai entendu dire hier que -il, qu'ils ont euh, mis le virus du SIDA à l'intérieur du vaccin en question. C'est euh, démontré par une firme euh, de spécialistes. Et euh, n'oubliez pas qu'ils veulent se débarrasser du deux tiers de la population mondiale et en plus de ça, bien, ils veulent euh, vous introduire cette fameuse puce euh, microscopique euh, euh, qui n'est même pas visible à l'œil nu et euh, sur laquelle le gouvernement va avoir le, fond, le contrôle sur vous, semble-t-il à partir euh, euh, des réseaux G5 euh, euh, sur les fréquences là, qui vont être installés, et qui vont créer euh, le cancer à plusieurs personnes. Mais là, oubliez pas une chose, c'est que c'est pas normal qu'ils disent que le COVID s'attaque actuellement aux parties génitales. Donc, euh, éventuellement, c'est pour nous mettre en garde dans le sens où oui, ils vont nous introduire le sida à l'intérieur du vaccin, pour éventuellement mourir dans un an, deux ans, trois ans, peut-être dans les cinq prochaines années, il va y avoir des millions de morts du SIDA à partir des compagnies pharmaceutiques, de Bill Gates et de tous les marchés boursiers mondiaux qui veulent faire de l'argent avec ça. Mais n'oubliez ça, pas que c'est Mammon qui règne. Hein? Et Mammon, c'est le dieu de l'argent, c'est Satan, c'est Lucifer. Et Lucifer, lui... Il n'y a rien à foutre des gens qui veulent être riches et célèbres, mais des gens qui sont au marché boursier, il va les avaler comme une vipère, et il va avaler tous les marchés boursiers, il va avaler tous les gens qui sont dans les marchés boursiers, tous les gens les plus riches de cette terre, comme euh, euh, n'importe quel nom que vous pouvez imaginer, vont se faire avaler par Mammon, par Lucifer, par Satan, le Dieu du mal, et celui qui règne actuellement... Euh, tant, que le, tant que notre bon Dieu lui permet de régner, parce que nous sommes, tout simplement, nous avons désobéi au commandement de Dieu. Et euh, les gens euh, ont ignoré Dieu, donc Dieu a le droit d'ignorer les gens qui l'ont ignoré. Vous comprenez? C'est en Dieu que chaque famille devient une chapelle, devient une église, et il euh, n'y a plus de fraternité, il euh, n'y a, a plus d'unité à l'intérieur euh, de notre de notre union euh, spirituelle, euh, baptismale, et tout ça. Donc, je pense qu'il faut revenir aux vraies valeurs, il faut revenir à l'amour véritable que Dieu nous a enseigné, et au partage, à la charité, et il faut se défendre. N'oubliez pas qu'on n'a pas le droit, en vertu de, du cinquième commandement de Dieu, de s'exposer à la mort, et on n'a pas le droit d'exposer notre prochain à la mort, ou, ben, ou même de nuire à sa santé. Actuellement, l'article 5... Euh, qui est homicide pour un essor de, de fain de consentement, c'est le cinquième commandement de Dieu et il est violé par nos gouvernants, par les juges, par les avocats, par, les, par beaucoup de gens, des professions libérales, des comptables et tout ça. Donc, on va, on va revenir au monde aujourd'hui, euh, le 12 du 11e mois, du mois de novembre 2020. Là-dessus, bonne journée et je rends ça public le plus rapidement possible. Au revoir.